Connaissez-vous la commune de Tukuntuna Savez-vous que c'est une commune merveilleuse Sûrement que non. Allons donc à sa découverte. Bienvenue à Tukuntuna, l'une des 67 communes du Bénin. La commune de Tukuntuna est située au nord-ouest du Bénin, à environ 600 km de Cotonou. Elle est limitée au sud par la commune de Tengu, au nord par la commune de Tangueta, au sud-ouest par la commune de Bukombe et à l'est par la commune de Kouande. La commune de Tukuntuna est en partenariat avec la commune de Mirelbek en Belgique. La superficie de la commune est estimée à 1114 2 Elle est divisée en trois arrondissements Tukuntuna, Tampégré et Kwalfa, et en a 30 quartiers de villes et villages. La commune tient son nom d'un arbre, l'Ophira l'Onseleata, appelé Totokobu en Athénie et Nengafa en Wama. Cette plante était très répandue dans toute la ville et en représentait le signe distinctif. Par altération, l'appellation Totokona, qui est le pluriel de Totokobu, a donné en français Tsukuntuna. La commune regorge de nombreux sites touristiques comme les chutes d'eau de Kwabu, de Mako, les fourneaux et vestiges précoloniaux de Tandafa. De passage à Tukuntuna, vous avez intérêt à les visiter. Le marché de Tukuntuna est aussi attractif que ces sites. On y trouve de nombreux articles, des légumes bien frais et naturels, de bons mets traditionnels très variés et surtout de la bonne bière locale appelée Chukutu. Venez à Tukuntuna, vous ne vous ennuierez pas. Toutes les infrastructures sociaux et communautaires sont disponibles pour rendre agréable votre séjour. Nous avons un centre de lecture et d'animation culturelle, un centre de jeunes et loisirs, des places publiques et un terrain de sport pour vos jeux et distractions. Avec le centre numérique installé à Tukuntuna, vous n'aurez pas de difficultés d'accès à Internet à haut débit. La population de Tukuntuna est majoritairement jeune, dynamique et très accueillante. L'hospitalité est légendaire chez nous. Vous n'aurez pas de difficultés d'intégration. Le commissariat de police de la ville assurera votre sécurité au cours de votre séjour. Découvrez avec elle toutes les diversités culturelles de la commune. Dansez au son des tam-tams et sifflez. Avec les artisans, admirez et procurez-vous des objets d'art de tout genre. Tukundunan a l'expérience des visites d'échange. Tukundunan s'est accueillir et sait accueilli émerveiller ses hôtes. À Tukuntuna, on se sent toujours comme chez soi. Venez vivre des moments de plaisir, des moments de joie, des moments d'émotion avec la population de Tukuntuna. Nous vous attendons avec impatience. Finesse engagée, socle de développement. Tukuntuna, terre d'accueil, terre d'hospitalité.